Yo les gars, c'est parti. Neige à Grenoble. On part en démonstration à Sainte-Maxime dans le sud, donc on espère trouver le soleil. Le camion il est full, full de vélos, full ouais. de modules. On va s'arrêter à Aix-en-Provence, faire un petit riding chez notre ami Alex Ferrer en moto trial. C'est parti, let's go! Changement de climat, Aix-en-Provence. Trois heures plus tard, en soleil, beaucoup de vent. On a une heure pour rouler. C'est pour le best-of Yes On teste ça ou quoi Yes Come on Regarde, t'as joué sur ça Allez, allez, allez, allez ah. Non Deuxième essai Allez Plus de bruit Yes oh. Oh ah, ah c'est un girafe de filmer comme ça. Come on bro, Check. mec il est chaud comme une barricade. À... Oh, hop, les top allez on repartait au oh vite vite vite on partir ça Maxime let's go on y va on a attendu go go go go, go Go, Hop, go, go, go, go. allez on nous attend, let's go, go. Hop, j'ai pas les clés, j'ai pas les clés, <rire> j'ai pas les clés Elles sont où les clés Elles sont dans ma poche, attends. Elles sont bien. Non, elles sont là, c'est bon. Merci bien. C'est parti, une heure et demie de route, allez, let's parti. Yeah, arrivé ouais. Il y a un vent de malade. 80 km h de vent, mais il y a du soleil. Il a dit le bonhomme, 37 minutes. Ça y est, la zone elle est en place. On vient de finir d'installer tous les shows. C'est 11h, 14h30, 16h et 18h. Donc, gros programme, plus les initiations qui ont déjà attaqué là-bas. On va aller voir Théo. Là, là, là, là, là. Il s'en va, il s'en va. Petite euh, initiation de l'autre et de régienne. Ouais. Nouvelle session initiation en musique. Ouais. Yes, est dans la vidéo, c'est bon voilà. ouais. C'est il, il voulait être dans la euh... vidéo, il est dans la vidéo. Tape des mains. Là, là, plus fort Ouais, il a mon téléphone au milieu. <rire> ça c'est dur, on a juste la petite roulotte à côté de nous qui fait les frites, ça donne faim. Et on a un reportage inside dans la roulotte. <rire> Mais c'est pas n'importe qui, attendez. Ouais, on a eu les champions du monde de bras de fer, on a les champions du monde de bras. <rire> oh là là, oh là là, Théo t'as un problème oh Allez oh Voilà, petit. Petite petit lasagne maison, on va être bien là. Petit concert ici qui va attaquer. Et nous, on prend les street trials pour aller se promener à Sainte-Maxime. On va profiter pour découvrir cette jolie ville. Prends celui-là Non, c'est mon vélo ça. Prends celui-là plutôt là. Ils ont pas été bêtes celui-là. Ils ont mis une barrière. On peut pas, on peut pas monter dessus là, c'est dommage. des abonnés en plus. Yes, back life. On te lance le défi de faire un, un beau wheeling. Vous noterez sa prestation. Yes. hop ah, si. ça. Comment tu t'appelles Andrea. Andrea. Respect Andrea. Ouais. Vous êtes nombreux ici à Sainte Maxime en back life ou Euh, ouais, des fois je le mais heureux, ouais. Ok. vas ça part en rassemblement la prochaine fois. et <rire> Théo, j'ai un défi pour toi. Faut que tu roules sur ce mur. du là, là où il y a de l'eau, là où il y a de l'eau là. Oh, oui, ouais, ouais. Allez, demi tour. Ah c'est magnifique, eau sur surcroise et tout Oh, oh, oh, oh. oh. oh. <rire> Allez, salut Oh, il y a de l'eau qui met que la bousse sur la gueule Oh yeah Bah, qu'est-ce qui s'est passé Et il a crevé, et voilà, on peut pas lui confier les vélos le défi prochain chaud c'est de monter là-haut, moi je dis. Ouais ah, allez, hein show. Je suis sûr que ça peut. Allez yes yes yes oh Allez, Yes Yes Allez, Allez Allez Allez Non, non, non. Allez yeah stars, show terminé. Théo qui est en interview avec BFM. Oh là là, la classe. C'est une fin de spectacle. On remballe. Il n'y a plus personne. <rire> <Il y en rire> On rentre à la maison et euh, il fait toujours beau. Ça c'est bien. J'espère que cette immersion dans notre show, notre petit week-end vous a plu. À plus les gars. Salut Théo. Ciao. Ciao.